Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur. Mais pas n'importe lequel, parce que c'est quand même un film d'épouvante fait par un monsieur qui est tout de même très connu dans le genre, un monsieur qui se nomme Paco Plaza, dont vous avez forcément entendu parler du nom à une époque où il y avait un certain film d'épouvante en fan footage se passant dans un immeuble à Madrid, alors qu'une jeune journaliste suivait des pompiers en intervention. Oui, c'est un des réalisateurs de REC, et aujourd'hui on va parler de son nouveau long métrage qui s'appelle, alors grosse blague, en version originale, la abuela, et en France, la abuela. On peut m'expliquer pourquoi ils enlèvent le la Alors là, j'en sais rien. Bah ben, moi non plus. Euh, L'histoire, c'est celle de Susanna qui est donc une mannequin qui travaille à Paris, et qui en fait va se retrouver à devoir retourner à Madrid lorsqu'elle va apprendre que sa grand-mère euh, s'est retrouvée à l'hôpital. Et elle va retourner là-bas et elle va essayer de s'occuper d'elle et de comprendre en fait ce qui lui est arrivé parce que bizarrement du jour au lendemain, sa grand-mère de 1 ne la reconnaît pas et surtout ne parle plus. Et voilà. J'ai pas envie d'en dire plus parce que sinon ça sera en révélé trop. Et pour en parler avec moi, c'est une nouvelle tête que vous avez devant vous. Vincent. Comment vas-tu Vincent Enchanté, enchanté tout le monde, bah, très bien Valentin, très bien et toi Bah écoute, moi ça va, je suis content d'être avec toi, donc Vincent qui est membre du Festival du cinéma espagnol de Nantes tout à fait. Qui est un festival tout de même très important, qui cette année a fêté sa 31 e édition Et en fait on s'est retrouvé à discuter ensemble, vu que c'était ma première année au 14A Et bah on a bien sympathisé Tout à fait Et du coup je me suis dit, bah pourquoi pas inviter une nouvelle tête pour parler de, en plus, un film espagnol Chose que tu connais bien, puisque tu étudies à Madrid, donc c'est ouais. bon de le rappeler. Du coup, j'ai tout de suite pensé à toi. Et je sens que ça va être très intéressant. Je je dit, <rire> euh, contexte euh, j'ai pas grand chose à dire en fait, si ce n'est que euh, Paco Plaza, en fait, ça va faire plusieurs années qu'il avait un peu délaissé le cinéma d'épouvante depuis Véronica. Véronica qui, mine de rien, en Espagne, a eu un gros succès, mais alors en France, on n'est pas loin de l'énorme bide parce que le film n'a pas fait beaucoup d'entrées, et au-delà de ça, a été très mal jugé par la presse, euh, voire considéré comme un mauvais film par beaucoup, malheureusement, y compris par moi, soyons sincères. Euh, et du coup, entre temps, il a fait un thriller, euh, qui est sorti directement en VOD chez nous, et donc du coup, on le retrouve ici aux commandes d'un film d'épouvante qui est plus qualifié par lui-même de conte horrifique, donc c'est vraiment un style un peu particulier mmh. qui va plus chercher des affres de drame, et ensuite de cinéma de genre, que réellement de l'horreur pure. Donc c'est quand même un genre assez particulier, ou en tout cas un sous-genre du cinéma de genre qui est quand même pas utilisé par tout le monde. Il a eu l'idée euh, comme ça de vouloir explorer la relation entre une petite fille et sa grand-mère, ce qui est une idée plutôt intéressante. Euh, et il s'est retrouvé du coup à proposer ce projet qui a été tourné alors en partie avant le confinement. Et ensuite un peu après, si fait, je oui. ne me plante pas. Mm -hmm. euh, ce qui a dû être très bizarre et d'ailleurs l'actrice en parle très très bien, ça a été une expérience un peu particulière. Euh, et donc du coup ce film débarque maintenant aujourd'hui avec une tripotée de prix rapportée à Gérard euh, Une jolie ovation à Sid Jess également. Et c'est à ce moment là que je me tourne vers toi Vincent et je te demande ce que tu as pensé de Abuela. Alors Abuela, euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Euh, de par en fait l'histoire de par l'ambiance du film je m'attendais à pas grand chose avant d'aller le voir parce qu'il il, il était en compétition donc fiction du festival du cinéma espagnol de Nantes et j'ai été par hasard un samedi soir et j'ai vraiment apprécié le film en fait surtout l'ambiance les deux protagonistes qui jouent merveilleusement bien la réalisation du film la mise en scène mais ça je pense qu'on va le développer plus tard et donc voilà si je devais résumer rapidement je trouvais le film très bon euh, surtout sur la caméra portée de Paco Plaza et l'ambiance générale du film que j'ai beaucoup aimé. Il a quelques défauts, je pense qu'on va en parler également. Mais dans sa globalité, un très bon film, et un très bon film espagnol qui plus est, donc... Euh, non, non, et, et toi, qu'en as-tu pensé euh, bah, Moi, comme je te l'ai dit avant, je, je, je, Véronica, c'était Niet. Veronica, à l'époque d'ailleurs, j'en avais parlé sur la chaîne, pour moi c'était niet. Il y avait un truc qui marchait pas dans le film et c'était vraiment dommage parce qu'il y avait un bon postulat il y avait une belle forme, mais je trouvais que Paco Plaza arrivait pas à, à renouer avec ce qui avait pu faire la grande force de son cinéma à une époque. Et honnêtement, c'est vrai que euh, pour ceux qui ont vu l'interview du coup qui est sortie hier de Almudena, elle, elle en parle avec beaucoup d'admiration de Paco Plaza et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec euh, Vincent, mais c'est pas forcément un réalisateur qui et plus que ça apprécié en France en termes exactement, de cinéma de genre. C'est-à-dire qu'on connaît le nom de Paco Plaza, on mm -hmm. sait ce qu'il a fait, on en a beaucoup entendu parler suite au succès de Rec ouais. avec Romé Balaguerro, même si de son côté Romé Balaguerro s'est un peu plus perdu et son nom est encore plus tombé en désuétude que Paco Plaza. Mais clairement, en France, ça évoque pas grand-chose à beaucoup mm -hmm. de spectateurs le nom de Paco Plaza. Alors qu'en Espagne, c'est vraiment un cinéaste qui est très respecté et très admiré, même par beaucoup d'acteurs et d'auteurs. Donc du coup, moi, au euh, oh, la vue de Veronica et au fait qu'il a été nommé sept fois au Goya, j'étais un peu en train de me dire, mais ils ont rien à nommer au Goya, en fait, les gars, <rire> c'est pas bien. Donc du coup, ben j'attendais rien, parce qu'il y avait eu en plus à côté uh, Kiena Yelomata. Qui Exactement. fait partie de ces nombreux films qui ont été complètement oubliés parce que c'est sorti en plein second confinement, si je me trompe pas. Et donc, du coup, tout le monde s'en foutait. Et donc, du coup, il y a ça qui arrive. Et bah, vu que tu pars en te disant que Véronica c'était une daube, bah là, du coup, t'es limite en admiration. Et ouais. bah, comme je te l'ai dit rapidement après ma sortie de salle, bah, c'est le meilleur film qui est fait Paco Plaza à l'heure actuelle. Et oui. Et je pense exactement la même chose, j'ai le même avis, je pense que c'est vraiment son, son meilleur film en tout cas pour le, pour le moment de sa carrière. Bah, c'est le plus intéressant en plus, parce mm -hmm. que c'est un film qui, on va en parler après, mais développe plein de thématiques qui sont extrêmement intelligentes. Au-delà de ça, c'est un film qui est super réalisé parce que c'est un de ces rares films qui est tourné en pellicule et où la pellicule se ressent, ouais, et où du coup ça a de la gueule, il y a une esthétique, il y a un truc particulier qui se dégage de ça. Au-delà de ça, je l'ai dit au début, c'est pas du tout un film d'épouvante, c'est vraiment un drame avec du genre au milieu Donc ça n'est pas fait pour sursauter, c'est vraiment fait pour mmh. avoir une ambiance Et je trouve que le terme de horrifique qui est beaucoup utilisé en France, c'est pas tant que ça en Espagne ah oui. C'est vraiment une très bonne définition parce qu'on est réellement là-dedans Et ouais, bon oui, il y a, y a des défauts, tu as bien fait de le rappeler parce que sinon on va être trop dithyrambique et ça va pas être bien Mais le film est quand même un poil long oui, un poil long. Ouais, Il mériterait de durer 1h25, 1h30. Tout et c'est vrai qu'une heure 40, c'est un poil longué. Mais après, le film dégage tellement de choses et, et tellement intelligent, je trouve, dans ce qu'il a envie de partager avec le spectateur, mmh. qu'on n'a que envie de se laisser embarquer par ça. Non, totalement. totalement. Mmh. C'est vrai que même par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la mise en scène, par rapport aux essais de, de montage, c'est très bien monté. Le film suit vraiment une ligne directrice qui est assez impeccable. Et non, franchement, c'est un essai réalisé pour moi de, de Paco Plata. Je suis d'accord avec toi. On va passer à l'écriture. Je te propose qu'on se lance tout de suite dedans. Donc, l'écriture est, est occupée par Carlos Vermouth, mm -hmm. qui, mine de rien, c'est quand même un gros nom. Hein. Oui, oui, oui, tout à fait. Un Parce gros que nom. si vous allez voir un petit peu sa filmo, déjà à la base, c'est un réalisateur, ça n'est pas un scénariste, c'est vraiment un réalisateur. Et il a réalisé deux films, dont j'ai parlé d'un, si je ne me plante pas sur la chaîne, et pas de l'autre. La Niña Fuego, j'en ai pas parlé, mais La Niña Fuego, c'est vraiment un excellent film qu'il faut voir. Euh, mais du coup, c'est un mec qui a vraiment son univers. Ouais. Donc c'était quand même assez intéressant parce que je t'avoue que je me suis dit oula un gros réa comme Paco Plaza qui derrière va avoir un scénariste qui a son propre univers qui va débarquer ouais. c'est surprenant c'est très surprenant mais ça marche ça marche ça marche extrêmement ça marche bien complètement ouais. je sais complètement. pas ce que t'en as pensé de l'écriture mais j'ai bah, trouvé beaucoup... très intelligent moi aussi j'ai beaucoup aimé l'écriture donc on va passer plus tard à la partie spoiler mais en fait c'est très bien écrit surtout au terme des deux personnages principaux donc on va en parler également après mais ils sont extrêmement bien caractérisés on a tout un tas d'émotions pour, autant pour la abuela que pour la protagoniste de l'histoire donc Susana et voilà l'écriture des, des personnages pour moi qui est le plus important et après la pièce un, un peu une forme de huis clos on pourrait dire ah bah c'est un, un huis clos, moi je l'avais défini comme ça en sortant parce qu'on on bouge quasiment c'est vrai, ouais. hein. on est à Paris puis on arrive à Madrid mais on ça. bouge pratiquement quasiment de l'appart et je trouve que c'est très bien écrit mmh. c'est franchement très bien écrit, ah, non, les non. dialogues sont très bien écrits il n'y a pas de... de de dialogues qui ne servent à rien. Je trouve effectivement que le scénario est bien écrit pour ma part. Ah ben Moi, je trouve que la grande intelligence du scénario est d'avoir une grande profondeur narrative. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur un film qui va avoir un bon postulat, parce que c'est un postulat qu'on a déjà vu mille fois. On va pas ouais. se voyer la face. Ouais, si on ouais. devait pointer du doigt déjà un défaut de l'écriture, c'est le fait que ce postulat, une ah, jeune ouais. femme qui va venir s'occuper de ouais, sa grand-mère, malade, mais tu sais très bien qu'il y a autre chose derrière parce qu'on t'a planté un décor, tu, tu, tu connais ce genre de choses. Oui, oui, C'est typiquement fait. le postulat que tu avais sur les trois quarts des films de possession ou d'épouvante oui. des années 60, 70 ou 80, américains, anglais ou autres. C'était clairement ce postulat -là. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de voir Paco Plaza citer que lorsqu'il a eu l'idée du scénar, il a tout de suite pensé à Rosemary's Baby. baby. On est clairement dans ce genre de référence. Mais du coup, Carlos Vermouth, ce qui est très intelligemment fait, c'est que derrière, il se dit Ok, on a cette base, elle est ouais. bien. Mais du coup, il amène de la profondeur. Et là, du coup, on passe sur des réflexions autour de beaucoup plus de choses, autour justement de la peur du temps qui passe, qui Tout est placée fait. dès les premières minutes du film, et on se retrouve ensuite à avoir toute une réflexion autour de « est-ce qu'on a peur de vieillir mmh. ?» ou « est-ce qu'on a juste peur de ce qui va arriver dans l'avenir ?» ce qui est une véritable opposition, mmh. parce qu'avoir peur de quelque chose passé oui. en pensant au futur, oui. il y a un conflit, à ça ne marche pas. Mais du coup, c'est vraiment bien fait ici, parce qu'on se retrouve pas uniquement à se dire « c'est un bon postulat de film de genre », on se dit, il y a plus derrière. Oui. Non, non, tout à fait, même, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il euh, y a vraiment pléthore de, de, de thèmes qui sont évoqués en filigrane, et c'est pas seulement une relation euh, grand-mère-petite-fille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, et qui vont se dévoiler progressivement au fur et à mesure que l'histoire avance, jusqu'à un, un climax, un une apogée à la fin de, du film, qui est vraiment... Bon, vraiment remarquable. Ah oui, mais en, ça on en parlera plus dans la partie mise ouais. en scène parce que je trouve qu'en termes de mise en scène, cette séquence-là, elle est, elle est folle. Ouais. Mais, mais, mais déjà, le fait que Carlos Vermouth arrive tout doucement à juxtaposer mmh. des événements. Et puis, c'est bon de dire que le film est vraiment conçu de telle sorte à ce qu'on on a un temps délimité. Sans le savoir réellement, on sait qu'on a un temps délimité, mmh. parce qu'il y a tout plein de petits trucs qui nous posent des bases qui font qu'on sait que ça doit se passer sur trois jours. Tout, tout à, à fait. fait. C'est-à-dire qu'en gros, fait. la jeune femme part, elle dit très clairement qu'elle doit revenir dans un certain laps de temps, et il y a l'arrivée en plus de l'aide-soignante qui doit s'occuper euh, de Pilar, donc sa grand-mère, qui fait. permet d'avoir cette espèce de distance narrative qui fait qu'on sait que ça va aller de ce temps-là à ce temps-là, et ça crée vraiment un crescendo ouais. derrière. Ouais, parce ouais. qu'on sait qu'il va se passer des choses. Ouais. Je veux dire, avec un postulat appareil, tu peux pas te dire, ouais, bon, ça va être tranquille, ça va être chill, elle va se poser, elle va dormir et puis, on euh, va <rire> voir ce que la grand-mère va donner. Donc, tu sais, il y, y a un truc angoissant qui se dégage de tout ça. Mm -hmm. Et ça prend vraiment au tri, enfin, je sais pas ce que t'as ressenti, mais je trouve que, émotionnellement aussi, ce jeu, justement, de placer ce cadre, comme tu disais, qui, ouais. qui est fermé, avec cet appartement, et de savoir qu'elle peut pas vraiment sortir, en fait, parce qu'elle est obligée de s'occuper de sa grand-mère. fait. Donc, tu peux pas sortir. Il peut juste sortir les poubelles, c'est tout. On va faire plus. <rire> non, non, tout à fait. Non, c'est vrai que même par rapport à l'écriture du scénario, il a vraiment prévu, donc, comme tu le disais si bien, beaucoup de choses qui se passent. Et en même temps, c'est très fermé, l'espace est très clos. Donc finalement, il y a toujours quelque chose qui va se passer au fur et à mesure que l'histoire avance. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ai vraiment beaucoup aimé ce huis clos avec pléthore d'actions et pléthore d'événements qui peuvent se passer à tout moment. À tout moment, il pouvait se passer quelque chose dans le film. Je te propose qu'on spoil. Pour qu'on puisse ouais. évoquer un petit peu de choses parce que en fait ce qui est intéressant c'est que toute la fin du film apporte une véritable parabole par rapport à ce qu'on voit au début parce qu'en gros Je vous mets le time code pour ceux qui veulent aller directement à la partie où on spoil le plus En gros concrètement la scène d'introduction du film est très parlante parce qu'on voit la grand-mère se rendre chez une amie oui. et elle trouve l'ami morte C'est très énigmatique au début on se demande ce qui se passe et on a un peu du mal à voir et on voit un personnage très jeune débarquer oui. et elle se voit un câlin et alors là, moi personnellement, j'étais en mode, ok, ça va être intéressant. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va être raconté, mais ça va être intéressant. Et donc, tout le parcours, en fait, c'est que euh, la grand-mère est en train de préparer le terrain pour prendre possession de sa fille. Voilà, à peu près l'histoire. Donc, tout l'objectif, en fait, c'est de voir une mamie qui a peur de, justement, être trop vieille voilà. et qui cherche à avoir une certaine forme de... Euh, de jeunesse, de jeunesse éternelle. On est toujours sur cette quête voilà, de, de rester parfaite jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, du coup, l'objectif, c'est réellement d'amener le personnage de Susanna à une folie qui va l'enfermer avec sa grand-mère et qui va faire qu'à la fin, bah, la grand-mère, elle aura parfaitement préparé le terrain. Et hop, hop voilà, Je prends possession de ma fille et puis, bah... Euh, moi, bah tant pis, hein ouais, je, Exactement. Je <rire> très. Et donc, du coup, là, le film gagne beaucoup plus en force, je trouve, dramatique. Même si, bien évidemment, en étant une lecture linéaire, c'est très très bien fait en termes de tension. Ouais. Et justement, la révélation, personnellement, même si je m'en doutais, je pensais pas que ça aurait cette envergure-là. Ouais. Je t'avoue que je me doutais qu'il y avait une histoire de « ok, je pense qu'il y a un truc genre « mamie, elle aime pas de vieillir, donc il oui. y a quelque chose oui, ». Oui. Mais je m'attendais pas que ça prenne ce sens-là. Okay. Et je trouve que ça gagne en profondeur lorsque tu te rends compte que Almudena Amor a été mannequin et que Vera Valdez, actrice, est une ancienne mannequin Chanel. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, tu vois forcément une parabole autour de l'espérance oui. de la beauté physique totale ouais, ouais. jusqu'à la fin de ses jours. Et ouais. c'est pas étonnant d'ailleurs de voir euh, un portrait assez fascinant de Pilar rester encadré, où justement elle était figée et qu'il n'y a plus aucun miroir. Complètement. Donc forcément, du coup, ça amène d'autres réflexions autour du fait que c'est impossible de se voir vieillir lorsqu'on espère rester jeune toute sa vie. Ouais. Et toutes ces réflexions-là, je trouve, elles gagnent en impact à la fin du film, et au-delà de ça, fin, la fin du film, elle est. Euh... Ouais. on est comme ça. On est comme ça, c'est vrai que la fin du film, on est vraiment comme ça, C est... C est... Tout, est... tout est dévoilé, et moi, je ne m'y attendais pas du tout, au final. T'avais rien... rien vu venir, toi ou... Alors, je m'y attendais à l'effet de jeunesse, qu'elle voulait qu'elle soit jeunesse éternelle, qu'elle allait prendre peut-être possession du corps de... de sa petite fille, mais pas de cette manière, je ne ouais. attendais pas à cette manière. Et le final est absolument époustouflant Je ouais. trouve que le final, tout... En fait, j'ai vu les étapes arriver étape par étape, et je me suis dit que là, ça allait exploser. Bon, là, on est toujours dans la partie spoiler, c'est sûr. Donc la scène où elle allume la lumière, qu'elle arrive dans la salle de bain, le sang coule du plafond, le miroir qui explose en deux, et on a cette affiche, c'est... Bon, c'est hypnotisé. Ah oui, j'ai été hypnotisé non. par cette scène-là. Et toi, euh, dis-moi ce que tu en as pensé. Bah, Au-delà de ça, moi, j'ai trouvé très intelligent euh, le fait qu'au-delà de cette partie-là, ouais. on a en plus une parabole autour de l'amour entre deux femmes, entre deux qui femmes, potentiellement tout tout ne peut pas être vécu euh, étant vieille, parce que ouais. ça serait jugé, mais étant jeune, ça ne serait mm -hmm. plus jugé, ce qui peut permettre en plus d'avoir une nouvelle lecture autour justement du fait qu'avec l'avancée dans le temps, tu peux assumer ouais. une relation que tu ne pouvais pas assumer à une époque. Et je trouve cette partie-là très intelligente parce qu'elle amène un fond historique, oui. très politique, ouais, ouais par rapport à une histoire qui elle est vraiment orientée cinéma de genre pur mmh. et là du coup tu retrouves ce qu'on pouvait évoquer euh, tous les deux à côté ouais. cette politisation entre guillemets du cinéma et cet impact du coup qui va y avoir dans le sens où tu vas te dire à la fois c'est un film de genre qui raconte sa propre histoire mais derrière t'as plus Non tout à fait Non mais même parce que je rebondis sur le fait que tu, tu parlais de la parabole avec le mannequinat euh, notamment les deux actrices qui ont été mannequins euh, avant de, de prendre le chemin du cinéma et en fait, j'ai beaucoup aimé également cette, cette métaphore. On peut appeler ça vraiment la métaphore du mannequinat, le fait d'être toujours belle, le fait d'être toujours dans la jeunesse éternelle. Et en fait, le, le but du film repose précisément sur ça. Donc, que ce soit le Modena à mort ou Vera Vasquez, ont été des mannequins avant le cinéma. Et là, on le voit vraiment que même le scénario tourne autour de ça. On voit, mmh. on voit vraiment, on est toujours dans la partie spoiler, mais quand elle est sur Paris, elle Modena à mort, elle est à deux doigts de sombrer dans le monde du mannequinat avec la cocaïne, avec le fait d'être dans un monde parallèle. Et au moment même où elle va succomber, Putain, elle vrai. a le, le coup de l'appel qui lui indique qu'il faut qu'elle retourne vite à Madrid. C'est vrai qu'elle qu a... qu est en train de se préparer des elle lignes des de coke sur son ouais. téléphone. Et, et juste avant de la même, prendre, il y a l'appel de l'hôpital. La et donc elle repart à Madrid et elle retourne dans le monde. À... Ah, c'est vrai que je ne l'avais pas vu celle-là, mais c'est vrai que du coup, ouais, ça, ça renforce un certain ouais, impact. Ça, vraiment. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'au moment même où elle allait succomber, là où, pleinement au métier, elle repart à Madrid et c'est là que tout commence finalement. En termes de mise en scène, euh, alors je dois t'avouer que j'ai toujours trouvé ça intéressant que Paco Plaza, euh, il s'obstine à vouloir tourner en pellicule. Parce que c'est. Aujourd'hui, c'est clairement rare. Et puis de la part d'un metteur en scène qui en plus, avec euh, Rec s'est frotté au numérique pur et dur. C'est assez mm -hmm. surprenant, mais de toute façon, dès qu'il a eu les commandes de la saga seule, il te fait REC ouais. 3 et REC ouais. 3, hop, on repasse en pellicule, on revient sur du cinéma plus classique. Donc, Tout à fait. Euh, tu, tu sens qu'il y avait cette envie de vouloir renouer avec cette optique de cinéma si particulière qui fait partie inhérente du 35mm. -dire, cette pellicule, elle possède un grain, elle possède un truc, elle, elle, elle amène quelque chose qui, en termes de captation de lumière, en termes d'esthétique, en termes ouais. de, de rapport au personnage, ça amène quelque chose de, de très organique et qui, je trouve, fonctionne beaucoup sur le cinéma d'épouvante moins sur d'autres genres de cinéma, même si ça apporte parfois une certaine crédibilité ou une certaine, ce que j'appelle, un côté très organique par rapport ouais. à l'image. Mais là, du coup, je trouve que ça amène de l'affect dès les premières scènes. Ok je trouve qu'on se sent tout de suite touché par les personnages parce qu'on on sent, qu sent que cette pellicule elle apporte quelque chose de plus. Oui. C'est peut-être moi, encore une fois, qui me crêpe le chignon et qui invente des trucs, mais j'ai toujours cette sensation qu'au travers de la pellicule, les metteurs en scène qui la maîtrisent arrivent à amener quelque chose de plus que simplement mmh. se dire « je veux tourner avec oui. une pellicule », comme okay. certains ont tendance à râler avec des Christopher Nolan ou des Quentin Tarantino qui ont tendance à vouloir rester obstiné, obstiné sur la pellicule, et pour certains, ça sert à rien. Moi, je trouve que sur ce genre de film, si c'était tourné en numérique, il n'y aurait pas la même patine. Oui. Non non je suis d'accord avec toi moi j'ai bah, été complètement pris dans l'histoire directement et via le, la mise en scène que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment très bonne pour, pour être honnête avec toi j'ai trouvé vraiment très bonne notamment dans le jeu des lumières il y a une ambivalence constante entre lumière et obscurité il y a un jeu de couleurs qui est vraiment très intéressant que ce soit le rouge le noir avec l'obscurité bien évidemment et cette euh, ouais cette mise en scène tout au long du film il est il est en caméra portée la plupart du temps il suit Almudena à mort constamment on voit qu'avec son directeur de la photographie, ils sont hypnotisés par les deux actrices, hein, que ce soit vraiment la Abuela ou Susana. On voit que leur, tout est joué également sur un... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de choses, vu qu'en plus, la Abuela ne parle pas la plupart du temps. Tout est, tout est fait par un jeu de regard constant. Les regards qui sont insondables, qui sont impénétrables. Et en fait, tout se, tout se comprend via des regards, via des jeux de, de regards, des jeux de de... Ouais, vraiment de... Tout se passe via les yeux, en fait, finalement, des protagonistes et, et c'est tout, et je ah, trouve ça non, vraiment, non, euh, oui. vraiment, vraiment fascinant je suis d'accord avec toi, c'est vrai mais d'ailleurs Almodóvar en parlait très très bien justement du fait qu'elle aussi, elle même en tant qu'actrice, elle avait besoin de ce regard là ah, je... et c'est assez fascinant du coup de voir cette prolongation finalement par l'œil de Paco Plaza qui a ouais. besoin aussi de capter les regards pour réussir à traduire quelque chose mm -hmm. et c'est très intelligemment fait parce que, bon, vous le voyez dans la bande annonce pour ceux qui l'ont vu, mais il y a constamment parfois des, des, des limites des face cam en fait, ouais, des moments où les actrices vont regarder à la caméra et où finalement on c'est qu'elle ne regarde pas forcément la caméra C'est qu'elle regarde ouais. autre chose qu quelque chose de plus loin, de plus profond, de plus insidieux Et c'est ça que je trouve très fort C'est que tu l'évoquais très bien Mais le fait qu'on joue sur les regards ouais. Et donc pas sur les dialogues Ça crée un côté très anxiogène ah, Parce que non seulement on est coincé dans cet appart Et même si on se dit que la porte elle peut être ouverte à n'importe quel moment Il n'y a pas de souci, on se dit voilà, elle n'est pas enfermée Il y a quand même cette oppression ah, mais complètement. Qui est inhérente complètement. Parce que tu sais que bah tu sais qu'elle peut pas sortir, parce que sinon la grand-mère on sait pas ce qu'elle va faire Complètement, mais moi c'est surtout le, le regard de Vera Vasquez qui m'a vraiment... Euh, mais... J'étais complètement hypnotisé par son regard, elle était vraiment indicible, ineffable On savait pas ce qui se passait dans son regard, on sait pas ce qui se passe dans sa tête Et c'est fabuleux, je trouve mm. que... Je tr... En plus ce n'est même pas une actrice de cinéma, c'est vraiment une mannequin, on, vraiment va une mannequin ouais. on va en parler juste à présent, mais elle joue à la perfection mm avec Almudena Amor à, à ses côtés, c'est vraiment très intéressant. Ah, Et puis on sent que Paco Plaza, il est complètement, comme tu l'évoquais avant, il est complètement hypnotisé avec par ces ce deux actrices. Avec il a besoin vrai. de les mettre en avant et, et c'est saisissant. Et, et moi, je trouve aussi, tu jouais sur la caméra à l'épaule, sur le fait qu'il oh, utilisait ouais. beaucoup de plans à l'épaule. Moi, ce que j'ai aussi envie d'appuyer par rapport à ça, c'est qu'il va aussi beaucoup jouer sur la longueur des plans. La longueur des plans. Et sur le fait, fait que c'est aussi bon de savoir que, visiblement, euh, ils avaient un appart et en fait, à la base, ça devait être fait en studio. Mais que le directeur de la photo et le chef décorateur ont dit « ça ne sert à rien de recréer en studio ce qui peut exister réellement et sur lequel on pourrait parfaitement jouer ». Et donc du coup, ils ont tourné dans un vrai appart qu'ils ont loué et je trouve que cette force-là, justement, amène quelque chose à l'image. Oui. On sent que Laparte, s'il n'est pas forcément un personnage à part entière, comme ça peut être le cas sur certains films, il est quand même là, il a une présence. Oui. Euh, et, il joue, et il joue un rôle très particulier dans le film, et dans le cadre qu'amène Paco Plaza avec sa caméra, et justement le fait de rajouter cette caméra à l'épaule, on a presque l'impression d'être un locataire de l'appartement et de ouais. se balader entre deux colocs qui sera en train de péter une durite. Et j'aime beaucoup justement ce jeu parce que c'est un jeu qui permet à la fois d'amener de, de l'horreur, bien évidemment, mais amener un petit peu aussi de comédie par instant où on se dit c'est quand même un peu bizarre cette ambiance avec la grand-mère qui rigole devant la ouais. rue de la fortune, mais en éteint la télé elle continue à on rigoler. Rigole, ouais. Et on se dit à la fois c'est flippant et en même temps c'est un peu drôle parce que tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et, et, et je trouve ce côté très rigolo parce que sans jamais se moquer justement oui. du fait que les personnes peuvent devenir parfois séniles, ce qui est malheureusement une réalité, il a envie d'appuyer justement sur le fait qu'elle est sénile ou elle est juste extrêmement bizarre et, et mm -hmm. potentiellement possédée, on, on ne sait pas. Et ça amène des scènes où personnellement, moi j'étais un peu en train de rire et j'étais un peu en train de me dire, ah ouais, c'est... C'est flippant. Ah ouais, flippant, mais c'est drôle en même temps. C'est vrai que je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, je n'y avais pas pensé, c'est le fait que l'appartement soit même le troisième protagoniste de l'histoire mmh. finalement. Et je trouve ça très intéressant, parce que ben, j'ai pu étudier de nombreux films espagnols, où par exemple la présence de la forêt euh, appartient euh, comme un protagoniste, je pense à l'esprit de la ruche de Victor Hérisse ou euh, Furtivos de José Luis Borraú, où la forêt joue à un rôle de protagoniste dans l'histoire. Et pour le coup, l'appartement est vraiment... On se demande si c'est la abuela qui est euh, maléfique, qui est possédé, ou si c'est bel et bien l'appartement, finalement. Mmh. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et deuxième chose, que, ce que tu as dit qui est très intéressant, c'est la longueur des plans. Et j'ai été captivé par la longueur des plans. Il y a des plans-séquences où on voit Susanna qui passe du salon à sa chambre, puis de sa chambre à la salle de bain, et tout s'enchaîne. Et j'ai trouvé ça, mais, mais hypnotisant pour ma part. Mmh. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, comme on l'évoquait aussi au début, c'est vrai que le film pourrait se permettre d'être un peu moins long. Tout à fait. Je pense qu'il a, selon moi, il a au moins 10-15 minutes de longueur qui ouais. sont peut-être un peu gênantes et qui n'ont pas d'autre intérêt que de que le mal de servir, entre guillemets, le film. Ouais, c'est ça. Bah pourrait être un peu coupé. C'est ça, en fait. T'as un peu l'impression qu'il y a des moments, entre guillemets, de... de perdition dans l'appartement oui. de la part de Susanna qui sont pas forcément très utiles ou qui ont tout tendance à, à, à un peu plomber. Je pense notamment à tous ces à tous ces instants où elle passe beaucoup de temps au téléphone. Oui. Et je pense oui, notamment oui. à la parabole sur son retour dans le monde du mannequinat qui n'est pas forcément très bien utilisé par Plaza. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et qui du coup fait que on se perd un petit peu et on perd un peu de vue, voilà. ce qui est vraiment essentiel au sein du récit. Ça aurait, été, ça aurait été bien de garder deux trois appels, mais pas toute la trame narrative sur le fait qu'elle est supposée retourner à Paris oui. et supposée relancer sa carrière. Sauf ah, je je que ça n'aide ouais. pas forcément le le personnage et ça aide pas à la portée finalement narrative qu'elle filme derrière parce que clairement il n'y a pas besoin de ça. ouais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que cette partie là où elle recontacte son agent ou son ami qui va lui proposer un boulot mais qui lui dit que finalement elle a choisi une autre fille, je trouve qu'elle alourdit vachement le rôle et c'est un poncif qui a déjà été fait dans d'autres films et je trouve qu'il dessert véritablement le film finalement. Il aurait sincèrement dû couper cette partie et se focaliser sur l'ambiance singulière, sibylline de tout le film de toute cette ambiance un peu énigmatique qui se passe et qui progresse vers, vers l'apogée de, de la révélation de tous les secrets mmh. plutôt que d'intercaler cette histoire de retour à Paris potentiellement, mais en même temps ça sert une scène clé du film tout à fait, et au delà de ça, ça sert une certaine parabole autour de l'envie de rester belle oui. Et que cette envie de rester belle, parfois, elle passe aussi par une certaine forme de jalousie voilà. où tu te dis, bah, je préférerais être à sa place plutôt qu'à celle que j'ai actuellement. Effectivement. C'est vrai qu'on peut se poser aussi cette question-là. Euh, casting. Alors, casting, ça va être très rapide parce que, bon, je vais me permettre de sortir quelques notes pour parler des acteurs secondaires, mais honnêtement, c'est vraiment histoire de les citer parce qu'on on les voit quasiment pas. Oui, Niveau acteur secondaire, on a, alors, oula, <rire> on a Karina Colot... Ko euh, Chilkova qui joue donc Eva, une amie d'enfance de Susana. On a à côté Marina Gutiérrez qui joue Adela, qui est la fameuse aide-soignante euh, qui suppose supposée arriver. Et après on a Berta Sanchez, on a Alba Bonin, on a Gabriela Colomfierescu, on a Ileana Wilson. Enfin bref, là vraiment on est sur des acteurs très secondaires. Très, très ce qu'il secondaire. faut vraiment retenir en tant qu'acteur, ouais. je pense, c'est simplement a a Alm, Almudena Amor et Vera Valdez. Valdez c'est fait, fait. c'est les deux seuls qu'il y a à retenir en fait. Ouais. Ouais, je sais pas ce que tu as pensé de leur interprétation, mais... bah Moi, je les ai trouvées toutes les deux sublimes, toutes les deux dans son rôle. Toutes les deux dans leur rôle, pardon. Donc Tout d'abord, Vera Valdez, donc, qui était mannequin brésilienne, comme tu l'as bien euh, expliqué. Et donc, qui est arrivée en France, qui a rapidement été chez Dior, chez Chanel, et qui a été l'amante de Louis Malle. Donc ça, c'est une anecdote assez intéressante. Donc, elle l'a rencontrée euh, avant sur un film qu'il avait fait avec Brigitte Bardot et Marcelo Mastroianni. Elle lui aurait dit pour l'anecdote qu'elle avait détesté son film. Son film était raté. Et ils sont devenus amis, puis amants. Et une anecdote vraiment très intéressante, c'est qu'elle a été euh, costumière durant le Feu Follet, donc en 1963. Et euh, en fait elle a été payée euh, au black, euh, si on peut dire. Euh, elle n'a même pas été dans la distribution puisqu'elle a un rôle qui est assez intéressant où elle est euh, dans la cellule d'à côté de Maurice René et elle a même aidé Maurice René durant tout le tournage à ne pas succomber à, à l'alcool puisqu'il était alcoolique à l'époque dans les années 60. Et donc cette anecdote est vraiment très intéressante et on la retrouve donc chez Paco Plaza. Et je l'ai les sublime pour ma part. Je trouve que la abuela, personnellement, j'aimerais pas avoir une grand-mère ouais, qui fait je, aussi je peur. Que personne n'aimerait avoir une grand-mère comme mais ça. Elle mais elle joue à la perfection et, et elle, elle m'a vraiment fait peur pendant tout le film. Elle est vraiment très intrigante, on ne sait pas ce qui se passe. Comme tu le disais si bien, elle rigole autant devant un, une émission télé que devant un écran noir. Elle est complètement possédée et elle joue mais à, à la perfection. Et ah, puis moi. toutes les scènes où elle est figée devant la fenêtre de son appartement ouais. à regarder Susanna, ces séquences-là, moi, elles m'ont glacé le sang, j'étais en train de me dire « waouh. Elle ça... se met à courir dans l'appartement, il se passe toujours quelque chose. Ça ne s'invente pas ouais. de jouer comme ça, je veux dire, c'est ouais. assez impressionnant. Et tout comme Almudena Amor, qui est paradoxalement l'opposé ouais. complet, complet, tout en étant la logique un peu inhérente à Vera Valdez, en sachant que c'est son premier rôle au son cinéma. C'est son premier rôle au cinéma, donc euh, très belle entrée. Elle va enchaîner après avec Elle Bonne Patron de Fernando León de Arano avec Javier Bardem en partageant l'affiche sur une comédie, donc comédie espagnole, donc aux antipodes de ce qu'on qu a vu avec Abuela. <rire> oui. Mais les deux rôles sont très intéressants, ces deux rôles, je pense, majeurs pour l'année 2021-2022 et qui lancent véritablement sa carrière. Ouais. Je pense qu'avec ces ouais. deux films, les deux films étaient en fiction festival, et ils ont été en, proposés dans d'autres festivals, que ce soit San Sebastian ou d'autres. Je pense que ça lance véritablement sa carrière avec ouais. ses rôles. Elle est vraiment, elle est époustouflante dans le film. Ouais. Au-delà d'avoir une, une beauté très espagnole et, et d'être vraiment physiquement impressionnante, je trouve, parce que ouais. on peut parler de sa beauté, mais au-delà de sa beauté, il y a vraiment une physicalité dans son rôle à l'écran qui est assez impressionnante et qui tout fait, tout fait que ça, ça marche, quoi. Ça tout marche. Fait. Et ça montre à quel point une actrice à l'écran n'est pas uniquement un objet de fascination c'est aussi ouais. quelqu'un qui peut s'investir à 200% dans sa rôle et là ici je trouve que elle est vraiment tout ce que un réalisateur recherche dans un film de genre ouais, une actrice est capable à la fois de représenter physiquement très très bien un personnage mais au delà de ça de se donner à 200% pour faire en mm. sorte qu'on y croit à mort. Non non totalement puis, tu vas me dire si je me trompe mais je crois qu'Abola il sort en avril en France mm. et Elle Boine Patron sortira cet été et c'est vrai que je vous conseille d'aller voir les deux films pour comparer un peu sa prestation mais elle joue mais... Il y a un film qui est opposé à l'autre, c'est vraiment une interprétation différente et ça montre déjà son talent d'actrice et d'interprétation qui sait déjà jouer différents rôles et ne pas être cantonné qu'à un seul type de rôle. C'est bien qu'elle le fasse maintenant, parce que si elle avait attendu trop longtemps, ça aurait été mort. <rire> On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Abuela Alors pour ma part, Abuela, si je pouvais lui mettre une note, je ne sais pas si tu as l'habitude de ah, mettre Moi des je ne lui ai jamais de note, mais de si film, tu veux mettre une note, vas-y. Bah, je mettrais la note de 4 sur 5 pour moi, pour moi c'est un très bon film. Il a quelques défauts, c'est pas un type de cinéma que j'apprécie forcément, mais j'ai été agréablement surpris et j'ai passé un très bon moment. Je me suis pas ennuyé un seul instant durant la séance, contrairement à d'autres collègues qui se sont ennuyés et qui n'ont pas aimé le film. <rire> mais pour ma part, j'ai passé vraiment un bon moment et je retiendrai surtout, si je devais choisir quelque chose, je retiendrai la performance des deux actrices, que j'ai trouvée fascinante, et surtout également le, la mise en scène et le jeu de caméra du réalisateur. J'ai beaucoup aimé euh, je pense honnêtement que je n'ai pas été un grand fan d'Erec, mais je pense que là il a, il a réalisé un très bon film Pas beaucoup de ça pour moi. Je suis d'accord avec toi. Euh, déjà si vous êtes fan de genre, il faut voir ce film ouais. parce que réellement il est très très bon dans sa catégorie. Au delà de ça, c'est un film d'une grande intelligence parce qu'il prend des aspects de genre, mais il les mêle aussi à des aspects de drame, de drame familial et de drames très intime, ce qui est un genre qui, je trouve, est très compliqué aujourd'hui à mêler au cinéma de genre parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'il faut plus faire peur que réellement toucher le spectateur. Okay. Or là, on est sur un équilibre qui est très intelligent, pas parfait, c'est bon de le répéter, mais qui est très mmh. intelligemment fait. Tu l'as si bien dit, mais Almudena et Vera sont toutes les deux ouais. exceptionnelles Exceptionnel. dans le film. Et vraiment, encore une fois, c'est bon de le dire, je pense, c'est l'un des films les plus intéressants de Paco Plaza à l'heure actuelle. Ouais, si ce ouais. n'est son meilleur, je pense. Je il pense a en encore sens. une carrière florissante devant lui et je pense oui. qu'il va nous proposer d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, je trouve que l'intelligence du scénario de Carlos Vermouth compilée à la puissance de la mise en scène de Paco Plaza et les deux actrices, on est ouais. sur un film qui vraiment est parfaitement équilibré dans sa catégorie. Ouais, ouais. Donc vraiment, allez voir Abuela de Paco Plaza. Et Ça vaut sais, le coup d'œil. Et Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, Rey, il est vraiment le succès, il, il s'est fait une place dans le monde entier, puisqu'il a vraiment bien marché en France, en Espagne et ailleurs. Et je pense qu'avec Aboula, il peut revenir au devant de la scène Tout à et fait Je pense sincèrement Je pense que si vraiment il trouve son public et qu'il ah ouais. arrive à le capter Ça peut aller très loin Je pense aussi Et j'espère que ça sera le cas Merci mon cher Vincent Merci à Vincent. À cette vidéo, ouais, J'espère te revoir un de ces quatre Je sais que là avant. tu vas repartir dans des contrées euh, plus chaudes <rire> J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films Parce que c'est bien d'aller ouais. voir des films Et qu'on se ça va. retrouvera pour parler de films bien évidemment A plus Et comme tu as si bien dit, euh, espérons qu'on n'ait jamais de grand-mère comme ça. Non, <rire> nom de Dieu. Si jamais un jour ma grand-mère, elle ne parle plus et qu'elle rentre à la maison comme ça, je dégage.